Vous savez, comme moi, en fait, le traitement des maladies mentales a une longue histoire. Ça a commencé au début du XXe siècle. Une longue histoire, mais finalement pas si ancienne que ça. Et par contre, on commence souvent par la prescription des psychotropes, alors qu'il y a eu quand même d'autres traitements qui ont été proposés auparavant. Dans les années 20, c'était la pyrothérapie, un traitement qui était basé sur la création d'une inflammation induite. Donc, c'était l'administration d'agents infectieux inactivés qui avait une efficacité sur l'amélioration des symptômes des maladies mentales et qui a été le traitement de référence pendant une dizaine d'années avant d'être remplacé par les thérapies de choc dans les années 30, qui sont les thérapies qu'on voit encore malheureusement un peu trop souvent, je, je trouve, dans les séries télévisées. Donc euh, la sismothérapie, euh, la lobotomie euh, frontale, qui avait eu un prix Nobel, et euh, la cure de saquelle, qui est aujourd'hui abandonnée. Donc ensuite, en 1952, les psychotropes ont été découverts par Sérendipité, donc, euh, par euh, Henri Labori dans le cas des antipsychotiques. Donc, euh, on connaît tous euh, cette histoire. Et euh, donc, nous avons euh, maintenant un arsenal d'antipsychotiques euh, très diversifié, mais dont finalement le mécanisme commun principal est euh, d'inhiber. La dopamine, c'est ce qui a permis de générer l'hypothèse dopaminergique de la schizophrénie. Et puis ces antipsychotiques ont tout un tas d'actions en agissant sur les récepteurs sérotoninergiques, entre autres. Et puis ils ont des effets secondaires aussi en agissant sur d'autres récepteurs, comme les récepteurs muscariniques ou histaminiques. Donc actuellement, en fait, on a des antipsychotiques qui sont le traitement de référence dans la schizophrénie, et par contre, quand on regarde leur efficacité, euh, là vous avez donc une méta-analyse récente qui compare 32 antipsychotiques sur les symptômes positifs. En fait, euh, les antipsychotiques ont un rang d'efficacité qui va, vous le voyez ici, de 0,2 à 0,7. 0,2, on considère que c'est léger, et euh, 0,7, euh, c'est euh, entre modéré et important, important étant, on va dire, à partir de 0,8. Donc, euh, ce n'est pas voilà, des actions non plus euh, toujours très importantes. Et puis, si on regarde certains antipsychotiques qu'on prescrit en pratique quotidienne, comme l'aripiprazole, par exemple, donc on voit hein, une taille d'effet à 0,4, ce qui est donc entre léger et modéré. Donc, c'est important de garder ceci à l'esprit parce que quand on va comparer les molécules dont on va parler aujourd'hui, ben, on va aussi regarder leur taille d'effet. Et euh, donc, quand il y a des suspicions ou des défiances sur des nouvelles molécules, ben, c'est toujours important aussi de regarder ce que l'on prescrit actuellement. Ici, vous voyez, pour les effets sur les symptômes négatifs, que finalement on est dans des ordres qui sont à peu près similaires, un tout petit peu en dessous, parce qu'on est là en, plutôt entre 0,1 et 0,6, et donc les antipsychotiques sont un peu moins efficaces sur les symptômes négatifs que sur les symptômes positifs, tous les psychiatres le savent évidemment, là j'enfonce je, une porte ouverte. Donc euh, à partir de là en fait euh, l'insatisfaction c'est d'avoir des traitements que l'on prescrit donc à toutes les personnes qui ont des schizophrénies ou des troubles schizoaffectifs ou des troubles délirants et euh, donc d'avoir des personnes qui répondent d'autres qui répondent pas et puis surtout beaucoup de personnes qui ont des effets secondaires et euh, donc on a créé en fait la cohorte euh, qu'on appelle FACE SZ euh, des réseaux des centres experts schizophrénie qui euh, maintenant a déjà plus de 10 ans et donc c'est plus de 1600 patients actuellement suivis dans les réseaux des 10 centres experts et qui nous permettent donc d'établir des chiffres une photographie actuelle de la schizophrénie en France et donc des chiffres donc, qui sont bons pour l'efficacité sur l'intervention psychiatrique des centres experts mais qui ne le sont pas du tout en fait, sur les conséquences, sur les syndromes métaboliques où on trouve une incidence énorme puisque parmi les patients qui ont été vus en centre expert 13% développent à un an un syndrome métabolique, alors qu'il n'en est pas à la base et 20% à trois ans donc un patient sur cinq développe au cours de son suivi centre expert, un syndrome métabolique. Bien sûr, ce n'est pas le suivi centre expert, hein, ça c'est la photographie de la schizophrénie en France, mais ça veut dire qu'on n'est vraiment pas assez bon euh, pour la prévention euh, du syndrome métabolique dans la schizophrénie. Et puis un autre élément marquant, en fait, c'est que plus de la moitié des patients sont fumeurs de tabac et qu'on a démontré récemment que le tabagisme était un facteur de risque euh, de développement de syndrome métabolique indépendamment des différents paramètres, donc euh, de la perturbation du sucre ou des lipides euh, qui euh, prédisent euh, le syndrome métabolique. Donc, le, vous le savez comment, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité après 35 ans euh, avec le cancer dans la schizophrénie. Et donc, euh, on essaye maintenant donc à la fois d'améliorer les soins psychiatriques tout en préservant la santé euh, de nos patients. Et donc, pour ça, on essaye de développer ce qu'on appelle une médecine de précision. Alors, ça fait un moment qu'on en parle et c'est vrai que les résultats se font entendre. Et aujourd'hui, ben, je vais essayer de vous présenter justement aussi des applications euh, de la médecine de précision, parce que justement, on la défie un peu euh, en ce moment en disant que euh, la médecine de précision n'a finalement pas donné euh, tant de résultats que ça. Et je pense que c'est pas vrai. Donc en fait, l'idée c'est que nos anciennes catégories du DSM que vous voyez à gauche, on va les redispatcher en fonction de marqueurs, euh, de biomarqueurs, euh, qui vont permettre de recréer des groupes en fonction de l'origine du trouble et de proposer des traitements adaptés sur cette origine et pas sur cette classification clinique qui nous a aidés mais qui a maintenant a atteint euh, de nombreuses limites pour soigner efficacement les patients. Donc quand on a dit euh, le, la schizophrénie, ça vient d'un problème de dopamine, ce qui, euh, qui m'a été enseigné quand j'étais euh, interne, il n'y en a maintenant plus une dizaine d'années. Aujourd'hui, en fait, on peut répondre à la question d'où vient cette perturbation de la dopamine. Et ça, ça n'avait pas été enseigné. Et donc, en amont de la perturbation de la dopamine, il y a de nombreuses cascades que vous voyez ici, sur la gauche de l'éléphant. Alors, l'éléphant, c'est l'histoire des six aveugles et de l'éléphant. Ces six aveugles qui veulent aller faire l'expérience de l'éléphant, il y en a un qui va toucher une patte qui va dire que ça ressemble à un tronc d'arbre, il y en a un qui va toucher la queue qui va dire que ça ressemble à une corde, un qui va toucher le ventre qui va dire que ça ressemble à un mur. Donc chacun décrit le phénomène schizophrénie à sa façon, et euh, donc les discrétions sont différentes, et pourtant on parle bien du même éléphant. Et donc ça, vous voyez ici l'éléphant de la schizophrénie avec ses nombreuses perturbations en cascade qui peuvent conduire aux symptômes que l'on voit cliniquement et donc on comprend comment avec des mêmes symptômes cliniques, on peut derrière avoir des cascades différentes, des perturbations différentes et donc là on est basé sur le cerveau mais maintenant la révolution conceptuelle depuis une dizaine d'années, vous le savez comme moi, c'est un nouvel acteur qui rentre dans le champ de la physiopathologie qui est le microbiote intestinal donc qui est un élément extrêmement médiatique et donc maintenant on sait qu'il y a des euh, axes multiples entre l'intestin et le cerveau donc il y a trois acteurs majeurs maintenant en psychiatrie c'est le cerveau, le système immunitaire et le microbiote intestinal donc qui qui vont interagir les uns avec les autres. Un exemple concret, quand j'ai un stress psychique, je vais synthétiser du cortisol, le cortisol augmente la perméabilité intestinale. Donc ça va laisser passer tout un tas de choses euh, de, de la lumière de l'intestin au système sanguin qui vont créer des perturbations comme de l'inflammation ou d'auto-immunité. Un système immunitaire affaibli, ça va euh, générer par exemple de la neuroinflammation dans le cerveau, etc. etc. Donc tout ceci arrive dans une société où nous avons un régime qu'on appelle le régime occidental, c'est son nom en fait, et c'est pas très glorieux, parce que là vous voyez ici une publicité pour des choses qui sont censées être appétissantes, hein, puisque c'était donc un service de commande en ligne. Et donc vous voyez ici en fait le, bah, le, la catastrophe alimentaire que nous subissons depuis maintenant plusieurs décennies dans le monde occidental, c'est-à-dire des produits ultra transformés, riches en sucre rapide et en graisse saturée. Et ça c'est une bombe inflammatoire pour le microbiote. Et en fait, euh, de certaines séries télévisées euh, font passer ça. Donc, euh, maintenant que je suis formé moi à la question de la psychonutrition, je fais très attention à ce qu'on voit dans les assiettes, dans les séries télévisées, et surtout de savoir si ça correspond en fait aux personnages qui nous sont présentés. Et souvent, c'est pas le cas. Ici, vous voyez par exemple une série qui a été diffusée euh, l'année dernière euh, sur TF1, la série H.P.I. avec Audrey Fleurot en personnage principal, qui est donc un personnage qui a qui est présenté comme euh, avec un haut potentiel intellectuel et qui se bourre euh, de sucreries et de produits transformés euh, toute la journée. C'est vraiment euh, revendiqué comme ça dans le personnage, parce qu'il il faut trouver souvent un défaut au personnage. Et maintenant, on ne peut plus mettre de cigarettes et on ne peut plus vraiment mettre euh, d'alcool. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il reste Il reste le sucre. Et donc, en fait, euh, c'est juste impossible en fait, de garder la ligne de, de Fleurot en euh, consommant euh, tout ce qu'elle consomme euh, dans la série. Et ça, c'est un énorme problème de message de santé publique. Donc, euh, j'espère que les personnes qui, voilà, qui scénarisent ces euh, séries télévisées vont être sensibilisées à cette question parce que le sucre, c'est aussi problématique que l'alcool. Pour les, les patients qui ont des schizophrénies, c'est la double peine, parce qu'en plus de cette alimentation inflammatoire, ils vont recevoir des antipsychotiques, et quasiment tous les antipsychotiques font prendre du poids. Donc euh, même euh, des antipsychotiques qui sont réputés euh, faire prendre moins de poids, comme euh, la risperitone, la palipéritone, font quand même prendre du poids. Et donc en plus, là, je vous présente des moyennes, ce qui veut dire qu'il y a certains patients pour qui ça va être plus 16 kg, et d'autres pour qui ça va être plus 1 kg. Mais euh, donc on sait que c'est un énorme problème, et un problème d'acceptabilité, bien sûr, de ces traitements. Le deuxième facteur euh, qui diminue leur acceptabilité, c'est la sédation qui va avec la prise de poids, parce que donc, si je suis plus sédaté, vais faire moins d'activité physique, je vais moins dépenser de calories, donc je vais prendre du poids. Et donc euh, la plupart des antipsychotiques euh, ont un effet euh, sédatif aussi. Il est démontré maintenant que diminuer le potentiel inflammatoire de l'alimentation infla... améliore les symptômes de dépression. Et donc en fait, je parle aujourd'hui à la fois de la schizophrénie, mais de la dépression, parce que dans la schizophrénie, il y a un tiers des patients qui ont des schizophrénie qui ont des problèmes de dépression caractérisés, qui sont non diagnostiqués, non traités la plupart du temps. Donc c'est une des choses que l'on fait... Euh, quasiment quotidiennement au centre expert. On utilise l'échelle de Calgary pour dépister la, la dépression et on trouve énormément de dépressions non-traitées. Et souvent, la dépression est confondue avec les symptômes négatifs de la schizophrénie. D'ailleurs, les deux sont très fortement associés, mais l'échelle qu'on utilise permet de faire le distinguo entre les deux. Donc Par exemple, les idées suicidaires ne font pas partie des symptômes négatifs de la schizophrénie, alors que par contre, l'anédonie euh, peut euh, être conçue comme un symptôme aussi de euh, la schizophrénie. Donc Par exemple, nous, l'anédonie ne rentre pas dans les critères euh, de la dépression et donc malgré en fait, cet effort pour distinguer la dépression de la schizophrénie on trouve quand même plus d'un tiers des patients qui ont des problèmes de dépression non traités, et puis euh, 28% qui sont traités par antidépresseurs. donc du coup ça veut dire qu'il y a à peu près en tout la moitié euh, des patients qui ont des problématiques de dépression qu'elles soient traitées ou non traitées et euh, donc maintenant le point commun de toutes les méta-analyses qui ont été publiées sur alimentation et santé mentale c'est que euh, c'est la consommation de fruits et de légumes qui améliore la santé mentale et ça c'est à la fois du transversal et du prospectif, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a un effet préventif aussi. Donc, Par exemple, le régime méditerranéen, qui est donc très riche en fruits et en légumes, a prouvé un effet préventif sur le déclenchement de dépression dans la population générale et dans des populations cliniques. Et l'effet est d'autant plus important qu'on est sur des populations cliniques, puisque donc, ça c'est un effet classique en statistique, plus le niveau de base symptomatique est élevé, plus l'effet de l'intervention est important. Ça, on va y revenir, c'est quelque chose qui va être assez important pour notre réflexion aussi. Donc vous voyez ici des exemples d'alimentation anti-inflammatoire, donc j'ai mis ces photos, donc ça c'est des plats que j'ai mangés dans ma vie, pour montrer qu'on peut aussi se régaler avec de l'alimentation anti-inflammatoire, qu'on n'est pas obligé tout le temps de se priver, on peut se faire plaisir aussi avec des aliments qui ne, qui ne nuisent pas à notre santé. Alors, on parle actuellement d'une mode du régime low-carb, qui est aussi le, le régime cétogène. Alors, c'est pour moi, c'est pas du tout une mode, en fait. Ce pas parce que, justement, le terme low-carb arrive et qu'il est très populaire, ce régime, parce qu'il permet de perdre du poids très rapidement. Donc, Je vous ai montré un exemple de, de repas low-carb. Donc, on parle bien, quand je dis régime, je parle en fait de mode d'alimentation, c'est pour aller plus vite. On ne parle pas donc de quelque chose de très court et très contraignant sur une durée limitée, on parle vraiment d'un mode d'alimentation et en psychiatrie, on peut avoir des réticences, voire des réactances en fait, à ces changements de mode d'alimentation, parce que ça active toujours le spectre de la sélectivité alimentaire, de l'anorexie mentale. Donc c'est pas du tout le cas. Là il s'agit de réorienter en fait son alimentation sur des produits qui sont positifs pour notre corps. Donc il faut déjà aussi identifier les besoins de notre corps qui sont pas les mêmes entre euh, les âges, entre les sexes, entre les niveaux d'activité physique, entre les objectifs aussi. Est-ce que mon objectif c'est développer ma masse musculaire Est-ce que c'est euh, maintenir un poids euh, convenable Et euh, donc à partir de là choisir en fait les aliments euh, qui nous permettent bah, d'atteindre notre objectif. Euh, donc euh, là on parle vraiment de préserver sa santé physique et mentale. Et donc le régime cétogène, donc très pauvre en sucre, c'est ce que veut dire low carb en anglais. Euh, c'est un régime qui a plus de 100 ans parce qu'il a été développé pour l'épilepsie, donc euh, il y a un grand recul. Alors c'est un régime qui par contre est très contraignant hein, parce que ça veut dire donc vraiment supprimer tous les aliments riches en sucre, mais c'est pas supprimer absolument tous les sucres dans sa version euh, populaire, on va dire dans la version qui est appliquée euh, pour le low carb. C'est peut-être la différence entre le cétogène et le low carb. Le cétogène est plus strict que le low carb. Dans le low carb, on a quand même le droit à des aliments qui sont qui ont une faible teneur en sucre, notamment des légumes. Euh, et et donc, euh, par exemple, on peut proposer de supprimer juste les aliments qui ont plus de 10 grammes de sucre pour 100 grammes, ce qui fait déjà ben, qu'on va éliminer, bien sûr, tous les féculents, les légumineuses, et puis donc, ça va euh, donc amener en fait, à réorienter son alimentation sur d'autres aliments qui, eux-mêmes, vont être à diversifier, et c'est aussi cet effet qui peut être positif pour la santé. Donc ici, vous voyez, par exemple, des œufs brouillés, euh, un avocat, euh, de la charcuterie, de le, du fromage, et puis un, un yaourt avec des noix, euh, donc différents types de noix aussi, euh, qui vont apporter euh, des graisses saturées et insaturées. Alors, on s'est intéressé aussi dans notre équipe euh, au mode d'alimentation, à la fréquence de l'alimentation. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Donc, il y a plusieurs types de jeûnes. Là, je vais parler que du jeûne intermittent. Donc, c'est euh, la question de s'alimenter euh, sur certains moments de la journée et pas toute la journée. Donc, en fait, actuellement, notre mode d'alimentation majoritaire, c'est trois repas par jour avec plus ou moins de collations. Et donc, là, une des hypothèses, c'est qu'en fait, notre corps n'est pas fait pour avoir ce mode d'alimentation très régulier qu'il endort un peu et que ben, le corps en fait, s'adapte à ses dépenses, à ses besoins et alors, donc il y a certains moments où on n'a pas besoin de s'alimenter et puis euh, que justement le fait de rentrer en jeûne aurait des effets bénéfiques notamment ça active la sanogenèse et donc on passe en mode cétonique, donc justement le cerveau peut se nourrir de sucre ou de corps cétonique et que ces euh, corps cétoniques auraient des effets positifs, notamment anti-inflammatoires et donc euh, la méthode la plus simple pour euh, euh, pratiquer le jeûne intermittent, c'est de prolonger le jeûne puisque tous les matins en réveil nous sommes en jeûne et c'est de là que vient le terme des déjeuner Donc il suffit de déjeuner plus tard et donc d'élargir en fait cette période de jeûne. Alors le jeûne intermittent qui a été le plus étudié dans la littérature, donc ça c'est des données que nous avons publiées le mois dernier dans la revue Nutrients, dans une méta-analyse, euh, qui montre que le Ramadan est efficace sur l'amélioration du stress, de l'anxiété et de la dépression. Et donc, euh, le, le, le Ramadan, vous le savez comme moi, hein, c'est un jeûne de 4 semaines, euh, un mois par an, euh, pour pratiquer par les personnes musulmanes, qui consiste à ne pas s'alimenter entre que le lever et le coucher du soleil. Et puis c'est un jeûne sec aussi, donc il n'y a pas euh, d'absorption d'eau. Donc par contre, euh, il n'est pas recommandé actuellement dans les jeunes euh, dans la santé en tout cas, de pratiquer le jeûne sec, euh, parce que ça, ça peut poser des problèmes chez ces, des personnes vulnérables. Euh, par contre, le jeûne en lui-même est bien toléré, y compris chez des personnes diabétiques. Hein. Il y a eu des études chez des patients diabétiques, dans celles que nous avons incluses. Et ici, vous voyez les résultats pour les essais euh, contrôlés randomisés qui montre aussi une efficacité, donc des interventions basées sur le jeûne intermittent. alors Il y avait différents types d'interventions, il y avait des jeunes de 14 heures par jour, il y avait des jeunes de 2 jours par semaine, et en fait ce que montrent les études, c'est que les effets indésirables du jeûne, ils surviennent surtout à partir de 24 heures de jeûne. C'est pour ça que nous, on a tendance à recommander en fait, un jeûne quotidien de 12 à 16 heures, c'est plutôt vers 16 heures, plus on augmente la durée du jeûne et plus l'effet probable est efficace. Par contre, la question à laquelle on n'a pas encore de réponse, c'est le est-ce que ce, ce jeûne, son effet passe par la restriction calorique, parce que quand on réduit le temps d'absorption alimentaire, forcément, on va aussi réduire son absorption calorique, et on pense que c'est la combinaison des deux qui pourrait être efficace et que peut-être on peut concevoir plutôt le jeûne intermittent comme un moyen plus facile d'atteindre la restriction calorique. Et dans tous les cas, ça a montré son efficacité sur la perte de poids, ce qui peut être intéressant bien sûr pour nos patients en psychiatrie, qui ont beaucoup de problèmes de surpoids, comme dans la population française générale, mais encore plus fréquemment en psychiatrie. Alors maintenant, il me reste très peu de temps pour passer sur les compléments alimentaires, alors c'est une question très importante. Euh, donc là, euh, c'est juste pour vous présenter voilà, les, les données, on va passer très rapidement, juste pour que qu'on puisse euh, s'entendre En fait qu'il y a des méta-analyses qui montrent l'efficacité de certains compléments alimentaires dans euh, la santé mentale, en particulier dans la schizophrénie. Donc un premier, c'est la N-acétylcystéine. Maintenant, il est acté que la N-acétylcystéine est efficace, c'est un acide aminé modifié, qui euh, en fait, est précurseur du glutathion, qui est un antioxydant très puissant dans le cerveau. Et en fait, maintenant, euh, donc les données montrent que euh, la n cystéine est euh, très efficace euh, dans les symptômes euh, globaux de, de la schizophrénie. Donc Vous voyez ici, un effet global à 0,9. Par contre, on est à 24 semaines. Donc, c'est très important de garder à l'esprit que c'est une consommation sur du long cours, on est sur du 6 mois, parce que souvent, on attend un effet aussi rapide avec les antipsychotiques, ce qui n'est pas le cas. Et donc, en fait, on a euh, donc euh, un effet... Euh, sur les symptômes positifs qui est euh, léger, donc c'est pas sur les symptômes positifs qu'on va attendre un effet, vous voyez ici un effet à 0,2 par contre c'est sur les symptômes négatifs que ça va être très intéressant et on sait que les symptômes négatifs sont des euh, les symptômes très handicapants dans le fonctionnement des patients au quotidien. Donc en pratique maintenant la n je à mon avis, devrait être proposée à tous les patients qui ont des schizophrénies, en particulier en début de maladie vous voyez ici qu'il y a un effet léger à modérer aussi sur les symptômes généraux hein. donc les symptômes généraux c'est très diversifié donc euh, est-ce que c'est sur la dépression, sur l'anxiété, euh, on ne sait pas trop. Et puis il y a un autre euh, complément alimentaire alors qui a moins de données, qui est plus récent et qui est plus difficile à trouver, qui est euh, donc la sarcosine aussi à 2 grammes par jour. Donc pour la N-acétylcystéine c'était 2 à 3 grammes par jour aussi. Un des problèmes c'est que souvent elle est sous-prescrite, donc il faut proposer qu il des doses quand même beaucoup plus importantes que par exemple les doses qui sont prescrites. Euh, c'est le missile, par exemple, c'est des sachets de 200 mg, ça s'est remboursé. Euh, par contre ça veut dire dix sachets par jour minimum. Et euh, par contre les autres formes de n ne sont pas remboursées. Et la sarcosine, elle n'est pas remboursée non plus. Donc, ça, c'est un des problèmes. C'est que nous avons des compléments alimentaires efficaces qui n'ont pas d'effet secondaire. Donc, la sarcosine, c'est un acide aminé qui est présent dans le corps. Et donc, c'est un intermédiaire entre la choline et la glycine. Donc, on voit dans l'éléphant que je vous avais présenté comment ça pourrait s'intégrer dans les cascades qui conduisent aux perturbations des neurotransmetteurs et comment ça pourrait améliorer ces cascades. Et la sarcosine, elle a montré un effet léger à modérer. Donc, à choisir, la N-acetylcystéine, pour l'instant, c'est le complément alimentaire à choisir dans la schizophrénie. Les oméga-3, ils ont montré une efficacité dans la schizophrénie aussi. C'est très connu dans euh, la dépression. Vous voyez ici l'efficacité des oméga-3 dans les différents types de dépression. Donc, je passe rapidement parce que je vais terminer ma présentation. Euh, donc euh, Maintenant, on sait aussi que les oméga-3 ont une action dans la schizophrénie, mais surtout en début de maladie. Donc il faudrait vraiment proposer ces compléments alimentaires très rapidement dans le début de la maladie. Et puis l'avantage des oméga-3, c'est aussi que ça fait baisser les triglycérides sanguins. et on l'a vu, le syndrome métabolique a un gros problème, surtout les triglycérides qui sont parmi les premiers euh, troubles lipidiques que l'on observe chez les patients qui ont des schizophrénies. Et je termine sur un dernier complément alimentaire qui est la l en fait. Il y a deux essais contrôlés randomisés qui ont montré euh, une efficacité de ce complément alimentaire qui va favoriser la production de GABA, et donc en fait, il ne faut pas confondre la théanine avec la théine. La théine, c'est la caféine en fait dans le thé, et la théanine, c'est un, voilà, un acide aminé que l'on trouve dans le thé vert et dans un champignon. C'est très rare dans l'alimentation, et donc une supplémentation à 400 mg euh, a montré une efficacité dans deux essais sur les symptômes positifs, et aussi dans un essai sur les symptômes anxieux de la schizophrénie. Et nous, l'anxiété, c'est un gros problème comme vous le savez dans la schizophrénie, parce qu'on n'a pas beaucoup de molécules efficaces et qu'on va avoir tendance à un des bêta-oéthylamines ou du tertian qui vont avoir beaucoup d'effets secondaires, notamment cognitifs et sédatifs. Et le tertian va avoir un effet aussi sur le métabolique et la prise de poids. Donc là, on est vraiment sur des compléments alimentaires qui peuvent être très utiles. Je vous rappelle aussi pour tout le monde que la vitamine D, en fait, sa carence est extrêmement fréquente dans la population. 80% des Français ont des carences modérées en vitamine D. Donc pour ma part, je supplémente systématiquement tous les patients psychiatriques en vitamine D entre octobre et mars chaque année. Donc c'est des supplémentations, par exemple, de Zimadé. Et... Euh, il y a aussi, donc, le, le, zinc qui a montré une efficacité dans la dépression, la curcumine aussi. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour balayer quelques compléments alimentaires et sans oublier, bien sûr, les probiotiques parce qu'on a parlé du microbiote. Maintenant, il y a trois méta-analyses qui ont montré une efficacité des probiotiques dans la dépression avec des mécanismes multiples qui pourraient passer par les récepteurs endocannabinoïdes aussi. Donc, euh, voilà. On a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut proposer quand même en complément euh, de nos traitements pharmacologiques euh, habituels. Sans oublier, bien sûr, l'activité physique qui a un niveau de preuve, niveau 1 euh, d'efficacité dans la dépression. Donc, toutes ces interventions, bien sûr, doivent être combinées de l'activité physique au centre expert nous on prescrit de la kiné de réentraînement à l'effort pour les patients qui ont des déficits sévères de motivation et ça marche en fait les patients sortent de chez eux et vont chez le kiné et donc ça permet de réenclencher de l'effort chez les personnes qui ont des problèmes de motivation et puis bien sûr sans oublier la diminution du café chez les personnes qui consomment plus de trois tasses par jour parce que le café va favoriser l'anxiété, les troubles du sommeil et on voit qu'il y a souvent beaucoup de consommation de café notamment pour lutter contre l'effet sédatif des antipsychotiques. Donc en résumé, l'ordonnance type, vous la voyez ici, hein, pour tous les patients, donc euh, par exemple du Zimadé en forme buva, parce que les formes en supplémentation quotidienne sont plus efficaces que celles en supplémentation mensuelle, de euh, dans euh, un comprimé par jour par exemple, euh, en prévention ou en traitement donc euh, pour euh, les symptômes dépressifs par exemple, les oméga-3, dont au moins 1 g de PA et 400 mg de DHA, c'est très important, souvent c'est sous-dosé, les oméga-3. Donc ça, c'est des doses qui sont supérieures à celles qui sont indiquées sur les compléments alimentaires. Et donc pour la schizophrénie, donc on a vu la NAC, la N aceticystéline, deux à trois grammes par jour plutôt le matin, parce qu'il y a des effets plutôt d'augmentation de, de l'énergie, et puis donc la sarcosine 2 grammes par jour, qui pourrait être intéressante, mais qui est donc plus chère, plus difficile à trouver et avec moins de données. N'oubliez pas aussi donc les traitements pour le sevrage tabagique. si on met tout ça, mais que la personne, bien sûr, continue à fumer, ben, c'est un stress oxydatif, et donc ce qui a montré la meilleure efficacité maintenant, c'est la combinaison des substituts nicotiniques et de la varine clean, Alors qui malheureusement, à l'heure où je parle, est en rupture de stock. Mais donc c'est ces deux interventions combinées en fait qui ont le plus fort taux de succès, 70 à 100 de succès dans les études, alors que souvent, nous, on est sur des taux de succès plutôt en dessous de 10 sûrement parce qu'on ne prescrit donc pas la combinaison ou des doses insuffisantes de substitution dans notre pratique.